Yo les ultras, je suis avec Vince, pilote McLaren, un monstre, mon mate qui s'est mis à live d'ailleurs euh, dernièrement, on mettra son live en description. Ça va mon Vince, t'as kiffé la game Frérot, avec toi c'est toujours le plaisir, le best mate il est là. Putain, pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Il ouais, y, y a beaucoup de monde Vince, beaucoup beaucoup de monde, ramasse, focus une arme. Sur moi Vince, j'ai besoin de toi, tu m'as voulu. Vince, Vince. Oh Attends. T'es un putain de fils de pute. Genre, t'es venu devant moi, tu m'as volé ouais. mon arme et tu m'as ouais. même pas aidé pour le mec qui me courait ah. après. <rire> <rire> Tiens, genre, ça vraiment. J'ai vu choix, choix, ouais. dit, non, mais frérot, non, non, mais frérot, non, mais genre, t'aurais trop pu m'aider, on le tuait tous les deux et au lieu de ça, t'es parti, t'as fait un compte quatre. Ah, mais t'étais tellement calme, d'habitude tu te dis. C'est l'heure. Oh, Surtout avec ce goulag illimité là, c'est. Ça leur ça bon. régale ça. Euh. C'est toi qui as tiré Non en bas, encore. Je suis full para. Oh sur moi le dernier Je suis là, je suis là bébé. Oh la cool. oh là là la la la la Putain <rire> Encore Je reviens Ouais, bon. ouais, tiens, tiens. Ah ouais, t'es bien Ouais. Allez, j'ai un capteur. Oh. Un autre, bien. Bon alors, lui. Ça, ça commence à devenir là, non ouais. <rire> J'ai pas envie de faire le mec parano, mais... Ah, mais mais, mais on, à partir du moment où on a atterri dans cette zone, <rire> c'est compliqué quand même. Ah c'est Vince. Tu sais qu'on va pouvoir balle qui passe à travers. On oh, peut acheter. Tiens. Frérot, okay. je vais bientôt être dans la caractéristique des bichettes. Un bichette c'est quelqu'un qui, f... qui se fait tirer dessus sans arrêt et qui juste il réplique. Je repère personne frérot, je me fais allumer ma grand-mère Ah ouais non mais c'est Y Y'a du monde ping orange Ouais ouais Y'a eu des tirs je... je suis un go et là Y'a Rien qui bouge J'atterris pour voir si un truc a changé Oui oui y'a un mec One shot. Oh le chien, oh, non devant, là, sur le bouclier, sur le bouclier. Attends. Mais quelle bande de chiens Tain, Vince j'ai pris, j'ai pris tous les risques. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Caldera est plus sympa avec le, ce mode de goulag, tu vois Ouais, ouais, c'est vrai. Ah mais y a le loadout qui a pop. Euh, on va au loadout Oui. Au-dessus de moi là. J'arrive pas à pinguer terrible knock knock hauteur tiens c'est suisse de pute je crois qu'il se fout de ma gueule frérot Je te pose l'argent pour que tu prennes une autoria. Ça corne dans la maison vite. Pas le temps de prendre l'autoria. Quelle maison Là Là, contact Anne. Jesus. J'ai hâte d'exploser. Non mais quand tu dis exploser c'est... Je l'ai explosé frérot. Et du coup le mec avec un vrai accent british, il a sorti... Jesus <rire> mmh. Putain. Non mais comment est-ce qu'il a fait pour deviner mon, euh, mon prénom Tu vois. Bon. <rire> un mec en l'air qui drop là. Ouais. One shot. Sache que je l'ai touché au sniper là-bas. Oh, au shop frérot, devant nous. Ouais, je viens de voir. En plus ouais, pour le tuer au ping, tu sais que t'as juste à faire un 3-6 et à quickscope dans cette direction. Ah ouais Ce genre de mouvement passe, le Louvre il ils vont une photo de moi. La choconde. La choconde <rires> Ça dit quoi Hop, Hop t'as défoncé. Vas-y. Vince il vient me tuer. Non, non, non, non, non, non. No. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ouais, okay. je suis mort. Je suis avec euh, la Bren, donc euh, rien de sûr dans... Okay. Oh. Est nous. Vince, est-ce que si ouais. je prends ju juste mon quart, ça suffit, tu penses Honnêtement Ouais. Je sais pas, mais c'est toi qui vois. Hein. Ok. Je prends juste mon car, Vince. Ouais, avec qu'au-dessus Touché, non, mais, mais, mais je vais pas remourir re quand même. Bah, frère, moi, mais en... je, je, je suis retombé là où il y avait mon stuff. Moi, pas sur ton stuff. Je suis sûr à 200% de gagner mon goulag. Rien de faire des kills à tout va bah, gros. Mais il sont de la gueule lui. Je suis sur toi dans 3 secondes. Le bah non, il est mort déjà. Ah, ils sont mate derrière, vois non J'étais bien sûr que j'avais entendu quelqu'un. Oh, Est-ce que je suis en or. <rire> Genre, tu me demandes de me sacrifier Moi, je demande juste où, tu vois. Je suis pas chiant. Quel mur, je fonce dedans. <rire> <rire> non, mais c'est ça, frère. J'ai deux armes. Elles sont les... Elles sont les deux plus, ne... plus pourries l'une que l'autre Genre C'était euh... bien il y a 6 ans quoi, c'est ça que je suis en C'est ouais. ça Ok ok ok, le mec se plaint mais... Non mais c'est de la merde, vraiment Il y a deux mecs dans la maison diagonale Voilà Exact Tu tires par les fenêtres Ouais T'as touché Non, devant toi T'as touché vas C'est C'est une image hein Oh, ça a mais... atterri sur le shop! A ta gauche aussi! Oh, Vincent! Oh. Mmh. <rire> oh! Il paraît que tu m'as appelé Vincent pendant le wagger quand je t'ai piqué ton truc! Ouais, bah parce que, mais parce que j'étais pas content, hein! Du coup, mais... Euh... Pas content! <rire> ah là, c'était. Euh... Pas content, pas content! Bref. Tu te prends une autoréa euh, Ouais, ça t'as des balles d'ailleurs, je veux bien aussi. J'ai repris la même méta que. Oh. Quoi C'est fou ce qui vient de m'arriver là quand même. Oh, one shot, one shot s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais que tu m'as pas maison, dit s'il était maison. dans la maison. Derrière nous, derrière nous. Ta mère à toi, putain suis mort, Vince. Toi, on a le goulag Oh putain, les chiens C'est ça que j'aime pas dans ce truc, ça t'arrive de nulle part No oh way Oh la là la, là, chaud Oh la la la Tu les as eu les deux Bien sûr, j'ai eu les deux. Tu sais que j'ai l'impression d'être une maman oiseau des fois. Oh bébé, tu sais ce que je disais, genre... Quand tu te souviens, quand tu m'avais récupéré, que j'avais une aile blessée. C'est vrai que, que je t'ai récupéré, t'étais en sale état. Mais, genre, il y a un truc qui était trop bien avec toi, c'est que t'écoutais. Ah oui, bah... C'est je... 200 balles ici, Vince. C est, c est... Là, il y a un connard, frérot. Oh, derrière, il y a tout le monde à hold. Va les va, va tuer. Il faut les balles. Je les prends et après, j'y vais. Il y a un camion qui arrive à fond, t'as vu Ouais. Je vais hold, eux, là. Oh frérot c'est des plagistes, des mecs ils sont au bord de l'eau, les pieds dans l'eau C'est <rire> des plagistes, tu m'as dit quand même Attends, j'essaie de te mettre un ping ah Non, c'est un oiseau ça Ah là Y'a un qui rush Ah non Là Je lui tombe dessus Tu tombes dessus Ouais Y'a un mec qui, se fait tirer, qui le tire dans le gaz J'ai viens de foutre un flic de ouf C'est quoi cette horrible arme Crack dans le gaz, tu peux le finir s'il te plaît Il est où euh, Je vais foutre une frappe euh, vers sa position, il est vraiment sur le ping là, il tryhard ce fils de pute, il me casse les couilles depuis tout à l'heure Ça à, à droite aussi il, il part il part il part il part il part il court. Lui, c'est un enfant de pute. Ouais, bah, mais j'ai pas un arme, là, putain. Viens, monte. Fast. Viens, va au loadout, s'il te plaît. Va au loadout. Oh ah, fais chier. Il nous casse les couilles, ce mec. Faut le tuer. Ah, merde. Mais t'es... T'es quel genre de mec Il fait que lâcher les chargeurs et s'enfuir. Je suis sûr qu'il a même plus de balles. Je cover un peu. Clochard Faut que j'aille au loadout, gros du moins. Il y a un camion qui arrive aussi. Je te le dis, la priorité, c'est ce mec-là, frérot. Ah, elle touche, la thermite. T'as zéro niveau ah. Zéro level, frérot. Je t'ai joué avec un diamati. Frérot, il y a un mec dans le gaz qui arrive. Il est dans le camion. Je vois même pas le camion. <rire> ok, ils sont en face. Sous... Ah, à droite, à droite, le snipe euh, 214. Là, 2v1, voilà. c'est un snipe euh, campé euh, sur la hauteur. Let's go. <muches> Je suis prêt à parier sans sub que tu vas être complètement choqué de la fin de partie. Si tu me dis que t'es pas choqué ou que ça t'impressionne pas trop, je te file sans sub. Tu c'est Manuel Ferrara ou pas Tant ouais. de cette fin de partie, je me baladais avec ces deux couilles frérot. <rire> Mais, mais j'ai senti parce que t'étais focus, hein, t'étais un peu... Ouais, bah, je, je me suis focus, hein. Je sais quand t'es dans ta bulle. Te... En, fait, en fait, il m'a énervé, le mec, en face, là, à faire le mec qui jouait bien et tout. Il m'a saoulé, donc... Euh... 45 kills sur Calde frérot, je suis trop fier de nous. Hein. Ah, c'est joli, hein, c'est joli. Tu sors toujours des clips quand on joue ensemble, genre tu, tu, tu fais des dingueries... Euh... Parce, mais parce que parce que t'es es le super mate, donc euh, là, je peux me permettre de jouer que car Pestac stack donc je kiffe. Tu me donnes l'info à droite, mais je m'en fous un peu. Ah oui, je sais que tu t'en fous. Ouais, mec, ouais. Euh, sur le... Ok. Jusque-là, pas très impressionnant. Mais quoi Quoi, vite Quoi, il vire à travers une fougère Ouais, qu'est-ce qu'on en dit, les gars Quoi Quoi Quoi Vite ouais. Tu me laisses. <rire> C'est pas ouf, bof. C'est chaud H1, peut mieux faire, ça passe. Oh, frérot, t'as reçu un sub lift de la part de show et merci Chouachin qui nous fait passer la barre des 374 subgives sur la chaîne. Incroyable! Et, et souhaite la bienvenue au nouveau, et, quand et, même! qui et sub son ami, fils de. Euh. <rire> ah, quand même! <rire> <rire>